Mon vieux chat de 14 ans s'est fait tuer par ses deux staphies. Comment habituer son chien avec d'autres animaux Je vais vous donner des conseils afin de rendre plus facile la cohabitation entre un chien, des chats, des poules, des chèvres, des moutons des chevaux, des cochons d'Inde, en fait peu importe les animaux que vous avez. Alors on va déjà compartimenter un petit peu entre deux lieux de vie premier lieu de vie, les animaux qui sont dans la maison le chat, les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, et ensuite on parlera des animaux en extérieur premier point à se rappeler, c'est que le chien est un prédateur, c'est un instinct en lui, l'instinct de prédation, et peu importe ce que l'on fait, le chien restera toujours un prédateur, donc on se met en tête déjà dès le début que le risque zéro n'existe pas comment se déclenche le comportement de prédation le comportement de prédation est déclenché par le caractère stimulant de proie Ce qui représente la proie pour le chien Un animal qui part vite en courant Des poules qui vont euh, s'agiter Un enfant qui crie peut aussi euh, réveiller l'instinct de prédation du chien Toujours est-il qu'en fait on a parfois un comportement Donc différent dans la maison qu'en extérieur Avec les chats par exemple Il est très fréquent que des gens me disent Dans la maison tout va bien entre mon chien et le chat Mais dehors il le poursuit, il a envie de jouer avec Alors faites attention c'est pas du jeu C'est bien souvent le comportement de prédation qui commence à s'enclencher Alors ça veut pas dire que votre chien va tuer le chat Il va peut-être chercher à courir après tout le temps, puis à un moment donné se stopper Peut-être qu'il va avoir affaire à un chat qui répond Qui se retourne, et donc ça va le stopper là et certains chiens iront plus loin Une dame m'a appelé il y a deux jours Étant dans tous ses états, parce qu'on vieux chat de 14 ans S'est fait tuer par ses euh, deux staffies La dame a acquis ses chiots il n'y a, a pas très longtemps Ils ont moins de 6 mois Elle avait déjà un vieux bulldog, un plus vieux bulldog Qui lui partait en courant après le chat Elle me dit, bah il jouait avec lui c'est tout Mais les chiots arrivant ont imité le comportement du bulldog Mais avec un instinct de prédation un peu plus élevé et sont allés plus loin alors comment faire pour que ce genre de drame ne vous arrive pas Dans la maison, les nouveaux animaux de compagnie qui vont être en cage. On va toujours rester vigilant et positionner ces animaux-là en sécurité. Dans la cage, que le chien puisse observer à distance et essayer de mesurer l'excitation de votre chien. Si vous voyez un chien qui commence à faire des allers-retours devant la cage, s'agiter, donner un coup de museau dessus, ça peut être le début du comportement de prédation qui s'éveille. Donc canaliser ce comportement, tempérer ce comportement en apprenant des ordres à votre chien pour qu'il apprenne à gérer cette frustration. Apprenez-lui à aller à sa place, à rester assis, pas bouger, à observer cet animal ou ce nouvel animal qui est dans vos bras, qui est dans sa cage. Pour les animaux qui ne sont pas dans une cage, il va falloir un temps de cohabitation parfois un petit peu plus long. Les chats ont besoin de zones de sécurité. Mettre en place barrière enfant pour empêcher l'accès au chien à certaines pièces va permettre en fait au chat de se faire une zone de sécurité et de pouvoir petit à petit s'approcher de l'espace où il y a le chien. Il faut vraiment être dans l'observation et pas se, se risquer direct une confrontation les animaux face à face ensemble. Pour ce qui est de l'extérieur, ça va être différent. On peut rapidement perdre le contrôle et avoir un chien si on le lâche à proximité de poules, de moutons, de chevaux, qui enclenche ce comportement de prédation et là, vous serez impuissant. Utilisez pour vous sécuriser l'animal qui peut représenter une proie. Utilisez une longe, une laisse. Avant d'arriver à ce stade où on met notre chien à côté d'un autre animal qui peut réveiller son instinct de prédation, il va falloir avoir suffisamment d'impact sur lui. Avoir suffisamment d'obéissance pour obtenir un assis, un coucher, pas bouger. En tout cas il faut que vous soyez capable de poser des ordres qui vont intervenir un peu comme un fusible sur l'instinct du chien, en se rappelant que cet instinct sera toujours présent et que au fil du temps vous allez faire progresser votre chien. Donc pour résumer, pour habituer son chien à d'autres animaux, il va falloir faire preuve de patience, se rappeler que c'est un prédateur et que quand mon chien commence à courir après plutôt que du jeu c'est surtout l'instinct de prédation qui commence à se réveiller. Donc intervenez au début de ce comportement pour le stopper et mettez en place des sécurités supplémentaires pour les autres animaux. Barrière, cage pour les petits animaux, longe au début pour les animaux en extérieur et avec du temps, de la patience, de l'entraînement, vous pourrez socialiser, habituer votre chien à d'autres espèces. Et votre chien reste un prédateur. Attention à votre absence, à ne pas prendre des risques démesurés pour les autres animaux. Voilà pour cette vidéo sur l'habituation des chiens aux autres espèces. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un j'aime ou à vous abonner à notre page Facebook, Instagram et YouTube.